Bonjour, je m'appelle Germain. j'ai 19 ans. Quant les gens de mon âge, je suis militaire depuis 12 ans maintenant. Si rien ne change, je le serai encore pendant au moins 10 ans. Si rien ne change, je n'irai pas travailler à la ferme de mes parents. Si rien ne change, ce sentiment d'être prisonnier de mon propre pays ne s'étendra pas. Maintenant, je partage cette volonté de vie autour de moi. La nécessité m'a amené moi et mon cœur devant vous pour vous faire entendre la voix du monde, la voix, du monde. La voix de l'Afrique, la de l'Asie, la de de de de la des Balkans, la du de Yémen, des Syrie, des de de Palestine. De Palestine. la voix du la voix monde qui nous, monde qui fait qui fait nous dit que la terre est belle. Est belle. Oh, pour l'ensoir. La voix du monde qui nous dit que face à un enfant rescapé sur une plage, les frontières ne sont qu'une vue de l'esprit. Un homme est un homme. Oh, un homme. À